Vous savez, la principale force de la publicité digitale réside dans sa capacité à pouvoir itérer en continu. Et cela n'est possible que parce que il vous est offert la possibilité de suivre en temps réel vos performances. Et comme j'ai même répété, on ne peut qu'améliorer ce qu'on peut mesurer. Dans le cas où vous avez l'habitude d'utiliser les Facebook Ads pour aller générer de la croissance pour votre projet, pour votre entreprise, je vais vous offrir dans cette vidéo 7 indicateurs pas forcément très visible au sein de vos gestionnaires de publicité, mais que vous devez absolument suivre afin d'aller optimiser vos performances et croître de façon de plus en plus véloce. Allez, c'est parti. Nous voici de l'autre côté de la caméra. Depuis, un gestionnaire de compte publicité Facebook avec ce qui vous est le plus souvent proposé par défaut, à savoir le reporting à la performance avec ses colonnes proposées. Ce qui va être pertinent dans notre cas, c'est d'aller chercher à créer notre propre modèle d'analyse, on clique sur « Personnaliser les colonnes » et on va voir proposer une multitude d'indicateurs et dans cette foule, à nous de faire notre petit marché. Avant toute chose, rappelons-nous que pour être pertinent, un bon tableau d'analyse ne doit pas comporter trop d'indicateurs trop de colonnes, sinon on y devient aveugle et puis de ça on est limité quand même par la taille de résolution d'écran de notre device euh, je pense même qu'on ne peut pas ajouter plus de 20 colonnes, donc vous pouvez déjà commencer à faire un peu des économies de colonnes pourquoi pas en allant supprimer les indicateurs qui pour vous n'ont pas de sens à être affichés ici puisque euh, la stratégie d'enchère éventuellement, euh, les paramètres d'attribution, hein, le plus souvent euh, 7 jours vus plus 1 jour clic, hein, on ne peut plus faire autrement malheureusement depuis iOS 14, peuvent être à ce moment-là déjà économisés et donc supprimés. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, on va se concentrer sur des indicateurs pertinents liés à la diffusion. Et vous l'avez peut-être noté, il y en a un qui est assez intéressant puisqu'il est universel qu'on retrouve sur l'ensemble des euh, plateformes publicitaires. c'est un moyen de les comparer, les performances des unes par rapport aux autres. C'est le coût parmi l'impression. Il est déjà calculé par Facebook, seulement il ne vous est pas proposé par défaut. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'aller le chercher et d'aller leur donner et l'ajouter en cliquant ici. Donc vous l'avez constaté, il apparaît ensuite par défaut tout à droite, tout en bas de votre tableau. Donc on est sur du drag and drop libre à vous ensuite d'aller le placer où bon vous semble et dans notre cas, on va le mettre juste derrière les couvertures. Donc là on récapitule, la couverture ça nous permet euh, d'avoir une signification sur le risque, sur la portée de notre publicité, combien de personnes ont été soumises à notre campagne, à notre groupe d'annonces à notre publicité. Euh, derrière, on va sur le CPM. Le problème du CPM, c'est qu'il n'inclut aucune notion de performance. Et dès lors, si vous décidez de vous référer seulement à celui-ci, eh ben demain, vous allez couper vos campagnes de retargeting. Parce que forcément, vos campagnes de retargeting sur une audience beaucoup plus circonscrite va être tendance à être un peu élevé Et euh, de façon assez même très nettement supérieure peut-être à, à votre CPM de, qui... A pour objectif simplement de générer l'interaction pour peu qu'en plus lui soit sur une audience assez broad euh, pourquoi pas sur l'ensemble de la francophonie et non sur juste le territoire métropolitain donc pour contrer ce biais, ce que vous invite à faire, c'est de créer un nouvel indicateur pour se faire cliquer ici et on va créer euh, éventuellement le RPM, revenu pour mes impressions, si vous êtes en capacité de générer la transaction sur site. Moi dans cet exemple, je génère seulement chez la lead gen, la, la lead génération. Du coup, je vais appeler ça le PPM. Donc le prospects pour mes impressions et je vous invite d'ailleurs à chacun à décrire à chaque fois vos nouvelles indicateurs pour qu'ils puissent être compréhensibles par l'ensemble des personnes qui travaillent ou travailleront sur votre gestionnaire de publicité Facebook donc dans notre cas de figure c'est euh, le nombre de prospects pour 1000 impressions Concernant le revenu parmi impressions, c'est très simple, hein, c'est les revenus générés divisés par les impressions, entre parenthèses, fois 1000. Dans mon cas de figure, c'est plutôt, on va le faire ensemble, entre parenthèses, le nombre de prospects que je divise par mon nombre d'impressions que je multiplie par 1000. Je suis au format numérique hein, je vais avoir un chiffre et je vais donner accès à cet indicateur à l'ensemble des personnes de cette entreprise et je n'ai plus qu'à créer cet indicateur et voici cet indicateur créé en cliquant ici j'indique que je souhaite le faire afficher sur mon tableau alors dernière métrique liée à la diffusion que je voulais vous proposer la répétition or cette fois ci inutile de le créer c'est une métrique qui est proposée par Facebook mais qui est non affichée par défaut. Vous voyez, elle est ici. Et elle va donc aller diviser le nombre de impressions de votre campagne, groupe publicitaire ou annonce, par le nombre de personnes qui vont être touchées par elle. Et c'est un bon prédicteur de ad fatigue micro pour bien savoir lire les performances et prédire les futures baisses éventuelles qui risquent de vous affecter. Passons en présent aux métriques d'intérêt qui vont vous permettre d'analyser la performance de vos créatives. Et comme vous savez, les créatives, ça reste le nerf de la guerre sur Facebook. Et pour commencer, de l'assitude de vos prospects par vos publicités et donc, donc de futures baisses des performances, si vous, vous retrouvez notamment avec une annonce, hein, donc le dernier niveau, une ats qui est répétée plus de fois sous 14 jours, euh, là, on risque de rentrer dans un cycle de ad fatigue et de baisse future des performances. Hein, je parle bien au niveau de l'annonce, hein, parce qu'en vérité, on constate plutôt que un prospect lorsqu'il arrive à des fois 4 de répétition au niveau voilà, général des campagnes, et eh ben c'est là qu'on va obtenir le coût d'acquisition le plus faible. Allons sur une des métriques qui est là encore le plus souvent une excellente clé commune pour permettre d'analyser vos performances sur l'ensemble des canaux payants, c'est le CTR. Mais là attention, il euh, vous est proposé plusieurs CTR et notamment celui qu'on est tenté le plus souvent de choisir par défaut le CTR tous hein. on va vraiment disait l'ensemble des clics qui va être généré sur une nouvelle publicité par son nombre d'impressions et là je dis attention parce que on a souvent euh, des indicateurs un peu shootés sous stéroïdes car en fait on va vraiment additionner l'ensemble des clics y compris euh, les clics qui servent à faire afficher les commentaires qui sont écrits en masse peut-être en dessous de notre publicité. Et donc là, le piège, c'est qu'on risque de se retrouver dans un cas où on va créer nous-mêmes le succès d'une annonce alors qu'on est loin d'être le cas. Hein, parce qu'on peut s'imaginer qu'on a une annonce qui a un bon CTR parce qu'elle tourne depuis longtemps, donc elle a généré pas mal de commentaires. Euh, les personnes sur lesquelles on affiche, eh ben ils sont curieux, ils vont cliquer sur l'ensemble des commentaires pour peu qu'en plus on soit sur des réactions un peu diverses, hein, de la colère, du rire... Et en vérité, on a très peu de business qui est ramené par rapport à cette publicité parce qu'on a peu de clics sur notre CTA, sur notre lien. Et c'est souvent ça qui, pour nous, est le plus impertinent. Alors moi, je vous conseille euh, un indicateur un peu plus rude, un peu plus drastique, hein, qui aura des moins bons résultats euh, et qui sera moins valorisant euh, au préalable. Hein, si vous choisissez, par exemple, le CTR unique sur tout lien sur le clic, c'est-à-dire que si une personne clique plusieurs fois, on va juste lui compter un seul clic et on va simplement compter les clics sur notre lien qui redirige là vers là où on avait souhaité. Donc ça, c'est un peu plus parlant pour moi et donc je vais choisir également et eh ben de l'ajouter. Alors, je vous demande vraiment de garder un œil bien averti sur cet indicateur puisqu'en vérité, il va vous permettre de comprendre la performance de bien d'autres. On a justement le cas de cette étude de Social Backer. C'est une étude qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité. On voit ici que le CPC, le coût par clic donc d'une campagne enregistrant un CTR clics, de 2% est 10 fois moins élevé qu'une campagne enregistrant un CTR de 1%. D'où l'importance du coup de toujours vérifier que vous avez un CCTR qui suscite de l'engagement et qui sait capter l'attention. Avec ça, c'est pas tout. On a son corollaire hein? le coup par clic CPC. Là aussi, hein, un métrique qu'on retrouve sur l'ensemble des autres régies publicitaires. Et là encore, vous le savez, vous m'avez compris, je n'ai pas cliqué sur tout. Le coût par clic, je ne vais pas diviser euh, le coût de mes campagnes par l'ensemble des clics, mais par des clics qui m'intéressent, ce pour lesquels je souhaite que les utilisateurs de l'univers Facebook soient redirigés. Enfin, Vous savez que les meilleures créatives, celles qui performent le plus dans le temps, sont souvent des vidéos. Et donc, on va évidemment aller nous constituer un nouveau indicateur vraiment tailorisé, vraiment approprié à la vidéo. Alors ça pourrait être une qui est déjà proposée par défaut, hein, le taux de vue d'une vidéo à 75 qui donne déjà un ou à 95 qui donne un bon indicateur euh, de la façon à suivre votre arc narratif embarqué dans votre vidéo. Mais je vais peut-être vous proposer de créer ensemble un nouvel indicateur, puisque avant de pouvoir permettre à un utilisateur de regarder à 75% votre vidéo, déjà, faudrait-il que celui-ci ait commencé à la consommer. Et donc, il y a un indicateur que j'aime bien ajouter, que j'appelle le Top Scroller Vidéo, puisqu'en fait, il va plutôt mesurer la capacité de votre vidéo et de votre vignette aussi hein, à Arrêtez l'utilisateur Facebook, Insta de scroller et bah, d'aller donner sa chance à votre vidéo. Donc vous pouvez décrire hein, le taux d'utilisateur qui s'arrête sur une vidéo. Là encore, la formule n'est pas des plus complexes. On va simplement aller chercher l'indicateur vue lecture de vidéo de 3 secondes. Que l'on va diviser par le nombre d'impressions, toujours. On reste sur les pourcentages et on va donner accès à cet indicateur à l'ensemble, toujours, des personnes qui travaillent sur notre compte. Pensez ensuite à ajouter ce nouvel indicateur à votre tableau. Bien sûr, hormis si vous ne faites que des vidéos dans vos campagnes, inutile d'aller euh, juger cet indicateur sur le niveau campagne, mais plutôt euh, aller le lire lorsque vous serez au niveau annonce, hein, vraiment pour juger l'ensemble de vos annonces, vidéos sur leur capacité à stopper le scroll d'un utilisateur Facebook. Euh, si vous voulez un peu un benchmark, euh, si vous êtes inférieur à 10%, catastrophe, hein, il faut absolument bah, revoir la vignette et les trois premières secondes de votre vidéo. A euh, l'inverse, si vous dépassez 25%, bah, vous tenez quelque chose d'assez sympa. Donc euh, allez-y, cherchez si possible à optimiser, mais vous êtes sur bonne voie. Bon, pour terminer, on va dorénavant passer aux dernières étapes du funnel. On va aller ben, essayer d'analyser l'offre et la bonne adéquation entre votre message publicitaire et votre landing page en allant créer de nouveau un nouvel indicateur personnalisé. Vous connaissez la route, hein, il suffit de cliquer toujours ici. Alors, cette fois-ci, on va l'appeler taux de conversion de la landing page. Donc, particulièrement pertinent et seulement pertinent pour vos campagnes publicitaires ayant objectif à, à convertir concernant la formule c'est le nombre de prospects dans mon cas de figure hein, le nombre de conversions en règle générale hein, suivant quel est l'objectif donc de nos campagnes de conversion que l'on va diviser que l'on va diviser par, euh, par une... Vue unique de page de destination et on indique évidemment que cette fois-ci on souhaite un format pourcentage et on donne toujours cela accès à l'ensemble de l'équipe. J'ai donc à présent l'ensemble des indicateurs qui m'intéressent dans les colonnes de mon tableau. À ce niveau-là, je vous laisse bien sûr les redéplacer quand bon vous semble. La répétition, par exemple, aura certainement plus de sens si elle remonte. À ce niveau là euh, peut-être que ça fait également sens d'enlever les impressions puisque j'ai la couverture je peux faire fois répétition pour trouver les impressions euh, le cpm je vais la rajouter également plus haut le ppm juste à côté du cpm ben justement pour lui donner euh, le moyen de façon plus pertinente euh, le top scroller vidéo je vais les mettre je vais les mettre euh, je vais mettre après mon CTR qui doit être encore ici. Donc, vous en êtes témoin avec moins de 20 colonnes dans le tableau, on va être capable de pouvoir faire parler pas mal de nos performances de nos publicités et 20 colonnes c'est beaucoup certes mais c'est bien moins que tout ce qui vous était proposé alors bien sûr lorsqu'on va aller plus loin ben, il nous est utile d'aller encore créer de nouveaux indicateurs aller en chercher même certains qui sont déjà existants par défaut mais là on a déjà de quoi vraiment travailler et améliorer nos publicités ensemble donc n'oubliez pas d'appuyer sur appliquer avant d'ensuite à votre tour consulter et mettre le nez dans vos data ça y est c'en est fini cette vidéo et je vous garantis que si vous suivez vous-même scrupuleusement ces 7 KPI, vous ne serez jamais pris à défaut par vos Facebook Ads parce que justement vous serez en capacité de détecter tous les signes de sous-performance et d'aller apporter les améliorations souhaitées au bon moment avant que vos performances ne déclinent trop. Si je vous ai appris quelque chose, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir et ça m'encouragera à publier d'autres types de vidéos de ce genre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser tout type de questions qui pourraient vous survenir en tête. Je répondrai à chacune d'entre elles. Et également, on est dans le partage. N'hésitez pas vous-même à me faire part de peut-être d'éventuels indicateurs qui feraient sens si je les intégrais moi-même dans cette liste que je viens de vous communiquer. Je vous souhaite à tous une incroyable journée, une agréable soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao